La soirée s'annonce claire et la vide Mais dans ma tête je dois faire le vide Le temps s'est arrêté ici depuis Que tu n'es plus là Elle te rend da ding da ding ding quand elle a son poum poum chante Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en manque elle te rend dingue, Ouais quand elle whine dans son chante Et y'a pas que chez toi qu'elle a causé un elle est trop belle C'est vrai que j'ai rencontré quelques quelques bénévoles sur le site Ils m'ont tous parlé de reggae quoi donc c'est une musique qui est non pas dominante mais omniprésente. Il y a des musiques qui dominent un temps et ensuite qui disparaissent. Le reggae depuis sa naissance n'a jamais disparu, il a toujours été là. Geneva, c'est la première fois que je connais Al Kiyamur pendant presque 30 ans. Et c'est la première fois que nous performed together ensemble, live. Donc ça va vous montrer comment les gens de Geneva sont spéciales. Well, it was lovely. Wonderful set of people. Geneva love, love reggae to the max. I realized that, more and more. To work with younger people like Little Lion, to me, it gives me life as well. You know, I'd, I'd hate to think of myself of sort of, Performing to people only of my age. me Ce qui est assez fou en fait dans, dans cet événement, c'est que euh, à la fois c'est gratuit, mais à la fois l'organisation est rodée de manière ultra professionnelle. On est accueilli vraiment dans un cadre euh, au top. Il n'y a rien à dire. L'accueil artistique, tout ça, c'est vraiment technique, c'est au top quoi. Et euh, c'est même mieux des fois que dans des festivals qui sont énormes, avec beaucoup de, mais, de on moyens. Demande, on... Des fois pour on paye. C'est euh, ça, est un truc, c'est ça. Que là, tu te dis, ah bon, bah, on a envie de fais... payer pour jouer ici. <rire>